Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons répondre à une petite question. Pourquoi la Terre, et les planètes en général, sont-elles rondes Alors déjà, on va commencer par corriger la question. Pourquoi la Terre est-elle... Plate Sphérique Au cas où vous ne connaîtriez pas la différence entre un rond et une sphère, même si je pense que vous le savez quand même, ça, c'est un rond, et ça... C'est une sphère. Donc, pourquoi les planètes sont-elles sphériques Eh bien, tout cela, c'est à cause d'une des quatre forces fondamentales de l'univers, je veux parler de la force de gravitation. L'histoire nous dit que pendant longtemps, nous pensions que la Terre était un disque plat au centre de l'univers. Puis, entre le 6e et 5e siècle, ce sont Thalès et son disciple Pythagore qui furent les premiers à affirmer la forme sphérique de la Terre. Et ils avaient même déjà commencé à parler d'héliocentrisme les planètes qui tournent autour du Soleil. Mais quelques centaines d'années plus tard, ces notions d'héliocentrisme ont été réfutées par Aristote qui pensait plutôt au géocentrisme. En gros, que le Soleil et les planètes tournent autour de la Terre. Et il a fallu attendre le XVIe siècle et Copernic pour que celui-ci prouve que la Terre tournait bien autour du Soleil. Cela dit, depuis Pythagore, tout le monde était à peu près d'accord pour confirmer la sphéricité de la Terre. Revenons au présent et expliquons pourquoi les planètes sont sphériques. Prenons un exemple notre planète, elle s'est créée il y a environ 4,5 milliards d'années. Au départ, ce n'était qu'un amas de gaz, de roches et de particules qui se promenaient dans l'espace, voilà, comme ça. Puis un caillou en a d'autres et ils se sont assemblés afin de constituer notre planète. Une fois rassemblés, les éléments vont rester attirés par le centre de la Terre, en lui donnant alors la forme d'un globe. En effet, tous les éléments cherchant à être le plus proche du centre, la sphère est un résultat théorique logique de la force gravitationnelle. On va prendre un exemple simple. Voici un aimant, et là, plein de petites billes en acier. Quand les petites billes vont se rapprocher de l'aimant, elles vont bien sûr venir se coller contre celui-ci. Et toutes celles qui sont autour, qui n'ont pas pu se coller directement contre l'aimant, vont tenter de se rapprocher le plus possible du centre en allant combler des espaces et des petits vides. Et du coup, ça va nous donner quelque chose d'à peu près sphérique. Voilà. Bien évidemment, la Terre n'est pas une sphère parfaite. Elle est légèrement aplatie au pôle et bombée à l'équateur. Ce qui cause cet aplatissement, c'est la force centrifuge. Oui, la Terre tourne quand même à quasiment 30 km par seconde autour du Soleil. Soit approximativement 107 000 km heure. Donc mine de rien, ça joue un peu quand même. Dans le cas des planètes gazeuses, comme Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, le gaz s'est accumulé autour d'une graine solide. Et étant un fluide, il peut facilement se repositionner autour de la graine, pour tenter d'être au plus près du centre. La forme résultante est donc généralement sphérique. D'autre part, la Terre n'est pas une sphère lisse parfaite, vous vous doutez bien pourquoi. Il existe une science qui a pour but de définir les dimensions de la Terre et la forme de celle-ci même si à l'origine, elle est destinée pour le tracé des cartes. Il s'agit de la géodésie. Je ne vais pas vous embêter avec l'ellipsoïde de référence et la répartition des masses imposées qui nous permet d'obtenir un modèle gravimétrique avec des équipotentielles ellipsoïdales et concentriques. Non, on ne va pas en parler, non. Bref, voici le géoïde de la Terre. C'est moche, oui. Ici, bien sûr, pour un meilleur visuel, il a été exagéré. Je vais vous expliquer rapidement à quoi correspond le géoïde. Le géoïde est une surface équipotentielle du champ de pesanteur coïncidant au mieux avec le niveau moyen des océans et qui se prolonge sous les continents. J'ai du mal à en donner une meilleure définition, donc je vous ai fait un petit schéma, voilà, pour euh, que vous compreniez peut-être un peu mieux. Il est là. Pour finir, voilà un petit récapitulatif de notre connaissance de la forme de la Terre à travers le temps. Voilà. Il est vrai que ça a pas mal évolué quand même, hein, depuis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura appris quelque chose. Même un tout petit peu. N'hésitez pas, comme vous le savez, à partager, liker et à vous abonner à la chaîne C'est Pas Fait. Vous savez déjà tout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. A plus. Ciao.